Chose. Que ton nom soit élevé. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Merci infiniment parce que tu es merveilleux. Tu es digne de recevoir l'adoration. Parce que tu es élevé. Tu es glorifié à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour la reconnexion. Béni sois-tu, toi qui es le maître des temps, des circonstances de notre existence. Je voudrais profiter de cette occasion encore pour te remercier parce que c'est toi qui es au contrôle de tout. Merci infiniment encore pour cette occasion que tu me donnes de retrouver cette famille ce soir encore pour faire passer ton message. Merci infiniment, papa. Bénis sois-tu tout ce que tu fais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, roi des nations, roi des rois, le Père des Esprits, le Père des Lumières, celui qui est à jamais élevé au-dessus des cieux la terre, celui dont il s'agit. Ce soir encore, je voudrais te rendre toute la gloire pour la vie de tes adoratrices et tes adorateurs, pour la vie de tes servantes, pour la vie de tes serviteurs, pour la vie de tous ces mamans, de maman Josette, de maman Béa, maman Kéléchi, de toutes ces mamans qui sont connectées, de toutes ces adoratrices et adorateurs, et toutes ces personnes qui suivent ce soir cet instant précis, ce rendez-vous divin. Au cours duquel, Seigneur, nous te parlons, au cours duquel nous élevons la voix vers toi pour chanter tes louanges, pour glorifier ton Seigneur. Mon rabba Mayan kamba rabba be santa baba. Gloire à toi, honneur, élévation et louange à toi, seul, le seul vrai Dieu. Il n'y a point de dieu semblable et comparable à toi. Merci toi qui nous fortifie, merci toi qui est notre appui, merci toi qui est notre capacité, merci toi qui est notre intelligence, merci toi qui est notre sagesse, merci toi qui nous donne la force là où nous sommes affaiblis, merci toi qui nous guéris là où nous sommes malades. shalom maman Angelina, Laura babo de robot de Shalom shalom shalom à toutes shalom à tous Gloriam, bobo saka baba heureux de vous retrouver Maraba, avant un long moment, ribobo, shaka, taba, Dieu toute la gloire, robo, sa, to breke, bo, shara, baba, baba, ba mora, baba, ra, basso, ba ba kanta, yo, de breche, kete, baba, baba, robo, raba bara, ba so kinto, breke, yanda, basso, kima, mama ma, ma, sa, kinto, breche, baba, baba, ba kura, masaka kata, bre, reçoit l'adoration, ce soit encore une fois de plus Dieu fidèle et puissant. Tu es l'alpha, méga Seigneur, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Oui, tu y es le Dieu. Es, oh, oui, tu es le Dieu. Tao, Wittier, Seigneur, Seigneur, le Dieu. Tra -o, tra -o, oui, tu tu Dieu, le Dieu, Alpha, ta, oh, oui, Seigneur, yeah, le Dieu, oui, Seigneur, oh, oui, oui, tu es le Dieu. Oui, tu es Alpha et l'Oméga. Oui, tu y es Alpha et l'Oméga alpha et l'oméga, l'oméga, le Dieu we ji allo gio ji er no gio ji an we ji allo we Ciao, -oh, ciao, -oh, oui, tu es le Dieu. ciao, mm, est le dieu Ciao, oh, oh. oui tu es le dieu Ciao, oh, oh. oui tu es le dieu Ciao, oh, oh. oui tu es le Tran, oh, with joy, Lord. Tran, oh, with joy, oh, oh The other, the tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. de tu es le dieu très haut, au maka, de brécha, Kabayon de briquet, tamakosa, rabosi, Kabalamboskin, tamayon de briquet, lambayon de sekete de machika, dalabako, basaka. et de baba baba, labosan, ta yante, ke tabayon de keta. Tu es le dieu très haut. Rabo, sa, kintu, pri, shabayan, de, bri, kama, yon, de, lobo, shikaba, ba, ba, ba, de, in, de, shababa, ba, bri. Oui, tu es le dieu oh, Très haut. We just held you We just We We Which oh, oh, oh, oh, is oh, oh, oh, oh Hallelujah. Tu es le Dieu très haut. Seigneur, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Et ce soir, je veux te rendre grâce. Ce soir, je veux bénir ton nom, Ce soir, je veux te rendre toute la gloire. Ce soir, je veux te magnifier. Ce soir, je veux te remercier. Ce soir, je veux te recommander ma vie. Ce soir, je veux te recommander la vie d'un adorateur, d'une adoratrice. Ce soir, je veux te recommander cette plateforme. Ce soir, je veux te recommander le cœur des uns et des autres. Ce soir, je veux te recommander mon cœur. Ce soir, je veux te recommander mon esprit, mon âme, mon corps. Ce soir, je veux te recommander l'esprit, les âmes euh, les, des uns et des autres, des unes et des autres. Ce soir, je veux te recommander cette famille, l'adorateur et l'adoratrice. Ce soir, je veux te recommander cette plateforme. Je vais implorer ta miséricorde sur la vie des uns et des autres, pour la vie des unes et des autres. Je vais implorer ta grâce nos vies. Je vais implorer ta main sur nos vies. Je vais implorer ta faveur sur nos vies. Je vais implorer ton esprit sur nos vies. Je vais implorer ta présence encore davantage dans nos vies. Je vais implorer encore ta miséricorde sur nos vies. Je vais encore implorer ta force, ta puissance, ton esprit de grâce sur la vie des uns et des autres, sur la vie des unes et des autres. Je vais encore te dire merci pour l'occasion que tu nous donnes de nous retrouver ce soir. Je vais encore te dire merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Je vais encore te dire merci pour la vie de chacun de chacune que tu préserves face aux attaques, aux attaques de l'ennemi, face aux plans sataniques, face aux maladies, face à tous les projets des démons, des forces du mal. Je veux te rendre gloire, célébrant ton nom, ta Sainteté, ta Seigneurie, ta puissance, ton autorité, ta force, mon la baillante de Breshaba. Merci infiniment, ô oh Père Tout Puissant, car tu as assis ton trône de gloire, révêtu de ta puissance. Toi le Dieu très haut, toi le Dieu qui veille sur sa parole accomplie, qui est semblable et comparable à toi. Voici la vie d'un adorateur, voici la vie d'une adoratrice, voici le cœur des uns des autres. Toi qui nous sommes dans, dans nos cœurs, dans nos reins, je te supplie, dans ta miséricorde, accorde-nous la force de faire encore ta volonté, accorde-nous la force encore de persévérer, malgré tout, Seigneur, malgré tout, Seigneur. Loro oui, tu y as le le oh, oh Oh, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, le oui, oui, ta, oui, Makabo rabosa kintu murabashika barabosa bara robosa kintu bridge shaba baba baba. Makabo ribo randa mosaka barabuska. Rada baba shika bara molo kintu bridge the Lord of a really called the most guarded kind of bridge. In the Maraboskan to Borabar shake in the mountain. Ribobo shaka tayon de bricka, mabolo sakin the break. In Jesus name. Rabobobo saka taion de bricka. Robo namasorianto break. Merci Seigneur pour ton amour exfini. Go rabosadion de break. Merci parce que tu es infiniment grand. Et tu es puissant pour sauver. Tu es puissant pour racheter. Tu es puissant pour pardonner. Tu es puissant pour sanctifier, tu es puissant pour fortifier, tu es puissant pour redonner la joie, pour redonner la paix, pour redonner l'espoir. Là où il y avait le désespoir, là où il y avait le trouble, là où il y avait, Seigneur, l'incrédulité, là où il y avait, Seigneur mon Dieu, le découragement, là où il y avait, Seigneur mon Dieu, la gloire, oh roi des nations, la mort. Tu es capable de s'aimer la vie, mourra d'instaurer la vie, Kobaba, baba comme tu l'as fait au commencement. Lorsque tu as constaté que les ténèbres avaient recouvert toute la terre, toute la terre. Et tu as dit que la lumière soit. Parce que tu n'as pas voulu que l'état de la terre soit ainsi. Et tu as changé l'aspect des choses. Seigneur, regarde nos vies. Et là où, Seigneur, il y a un manque, il y a un vide, là où il y a un désordre, là où les choses ne sont pas au point. Je prie que tu parles sur nos vies. Je prie que tu parles sur nos vies. Je prie que tu parles sur nos vies. Seigneur, ta parole nous suffit. Seigneur, c'est un mot, seul mot qui suffit. <coughs> Comme l'avait dit cet homme, il y avait un serviteur, Mokaburaba malade, <coughs> et il a dit, je ne suis pas digne que tu en sous mon toit, mais dis seulement un mot. En d'autres termes, ta parole suffit. Un seul mot de ta part suffit. Si tu parles, c'est quelque chose qui peut se produire. Ce soir, je veux que tu parles sur ma vie. Ce soir, je veux que tu parles sur la vie d'un adorateur. Je veux que tu parles sur la vie d'une adoratrice. Je veux que tu parles sur cette plateforme. Je veux que tu parles, tu dises un mot, Seigneur. Caro Boshi Kantayon de kinta, Matabo Motora Kabasoka Mayanta Mayanta Keribo Shaka Rabakunta Igescund du Buru Barada Los Kant Mashaka DMO Kabasekete Marabo Lubo Baba Katabasekete Marataba Marataba Kura Basakindu Brin Kora Basorian Tabasika, regisoma Makayan Doboseki de Mamba Baba, ragasoka bashika. Ko ribobo chaka ta yon de pre. Mora e, ba baba shekete. kora rabo sicanta bosta? Indebo po shika. Rabobo saka. E daba so riamta masaka balaka sukutabayanta. E na yonda. Oh mon Dieu, mon âme te bénit. oh mon Dieu, mon âme t'exalte te oh mon Dieu pour tout ce que tu fais. Je te rends grâce. Mokabaratamosa kintu Pour tout ce que tu fais, je te rends grâce. Pour tout ce que tu fais dans la vie de l'adoratrice, pour tout ce que tu fais dans la vie de l'adorateur, pour tout ce que tu fais dans la vie des uns et des autres, pour tout ce que tu fais dans la vie des unes et des autres, pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun de nous, je vais te rendre gloire. Mokabora <mère> sapoto masha. Pour Lord Kesabakora ndamasa edabusoka rakunta masha. Kunta babo pupu chica para ranta de libisco rando brilha barabusa au nom de Jésus, reçois la gloire et l'honneur, la magnificence et la puissance. L'honneur est à toi seul, maître des temps et des circonstances de notre existence. Qui est semblable et comparable à toi. Personne ne peut faire les choses que tu fais. C'est pourquoi ce soir encore, j'ai ce privilège, au oh Dieu de gloire, de lever la voix au nom de tes adorateur, au nom de ton adorateur, de tes servants, tes serviteurs, tu présentes la voix avec toi pour te remercier, pour te rendre grâce pour tout ce que tu fais pour nous continuellement Seigneur sur cette plateforme pour ce que tu es fait. Mon Dieu de gloire, tu peux pour ce que tu es continu de faire, pour ce que tu vas faire. Parce que tant que nous sommes sur la terre hommes, nous assisterons toujours à tes merveilles. La Bible déclare que tes bontés ne sont point épuisées, mais se renouvellent chaque matin. Et la parole de Dieu déclare également que ta parole est la vérité. Que ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Et nous croyons que ce que tu dis, tu l'accomplis. Oh Dieu, c'est pour cela, nous croyons que ta bonté se renouvelle effectivement chaque matin. Elle, oh Dieu, elle, elle, elle, elle, elle ne t'arrive jamais. Ta parole, mon Dieu, est la vérité, elle est éternelle. Et quel que soit le temps qui, qui, qui passe, Seigneur, toi, tu veilleras toujours sur ta parole pour l'accomplir. C'est pourquoi, béni sois-tu, Seigneur, mon Kaba t'a au robo makataba. Rabobo, chacun de Brits, reçoit la gloire. Sika Moshaba Barabose. Merci infiniment. Oh, Rabi, bo katabo. Rabi, -yé, Rabi, Rabi. Oh, Rabi, -yé, Rabi. -yé. Rabi -yé. Oh, Rabi, oh. Rabi et manifeste-toi, Rabi et sans agir, Rabi et manifeste-toi, Manifeste Rabbi Dei, sans, agir, rabbi feste toi, rabbi sans, j'ai, feste toi, rabbi et, et feste toi, rabbi et Dei, la vie est sage. Oh Seigneur, merci. Mon âme t'exalte et te glorifie encore une fois de plus. Papa, tu n'as pas changé. Tu demeures le même hier, aujourd'hui, tellement. Dans les épreuves, tu restes Dieu. Dans les temps difficiles, tu restes Dieu. Que les temps soient bons ou mauvais, Seigneur, tu restes Dieu. Et c'est pour cela ce soir. Je voudrais encore te dire merci pour la vie de tes servantes, pour la vie de tes adoratrices, pour la vie de tes adorateurs qui sont connectés et pour ceux-mêmes qui ne sont pas connectés. Pour ceux qui ne sont pas connectés, merci pour le cœur que tu gardes attaché à toi, afin que ce cœur ne se détourne point de ta volonté, de ta parole. Parce que tu as dit que toutes choses passeront, mais ta parole ne passera pas. Ainsi, ceux qui restent accrochés à ta parole aussi ne passeront pas. Et tu l'as même dit que ceux qui croient en moi, ils vivront même s'ils meurent. En d'autres termes, ils ne passeront pas. Toi, tu n'es pas passé, tu es éternel, et tu communiques la vie éternelle à ceux qui espèrent en toi. Et c'est pourquoi je veux te rendre grâce, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi dont le nom est au-dessus de tout nom, élevé de génération en génération. Toi qui parles et tout fait silence. Toi qui as marché sur l'eau. Toi qui oh, a parlé au vent et le vent s'est calmé, je prie que tu parles au vent de nos vies, je prie que tu parles à l'orage, je prie que tu parles au vent contraire, à ta volonté dans nos vies, afin que ce vent se taise à jamais. Et quand cette fin des fin d'année, Seigneur, en cette, en, cette, en cette nouvelle nouvelle année qui, qui arrive, Père, nous puissions expérimenter cet accès. Ô oh, Dieu de gloire, te puissant, cette nouvelle année, dans une autre dimension de ta gloire. Ô oh, nom puissant de Jésus, bénis sois-tu, maître des temps et des circonstances, de nous préserver en toi, afin que quel que soit ce qui arrive, nous soyons, ô oh, Dieu de gloire, debout. Oh, victorieux, sur le malin de ses œuvres, sur les œuvres des puissances des ténèbres, sur toutes œuvres des ténèbres qui veulent nous éloigner de toi, sur toutes œuvres des ténèbres qui veut nous décourager, sur toutes œuvres des ténèbres qui veut ô oh, Seigneur, changer notre foi en toi, qui veut ô oh, Dieu de gloire, transformer notre attachement à toi en autre chose. Nous voulons te rendre grâce. Je veux te dire merci, Seigneur. O barato Kayanta Bashi. barato kota mbayanta, regedo dobo shaka ta gebo Soko. kinta ba ba ba ba ba rosha ba ba ba ba ba kinto ba, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Comarato marato bo au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom, nom, nom de Jésus, tu es digne.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 De recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la gloire. Je veux chanter tes louanges, Jésus, je veux non de Dieu, je veux chanter ta Jésus, je veux louer ton Seigneur dans, oh tu es digne. De recevoir la gloire, tu y as dit hier. De recevoir la gloire, oh, tu y as dit hier. De recevoir la gloire, tu y as Ma bosca qui aboba, au baralos qui entame la bolle, s'achant le briseur, qui en loba. Maïga, le biscan, lobo, to bosca. Maïga bolora bas s'il y Au nom de Jésus-Christ soit élevé. Komara tabosca qui en loba, lora bas en de los au nom de Jésus-Christ, sois honoré, Dieu fidèle. Merci infiniment pour tout ce que tu fais. Gloire à toi parce que tu es éternellement grand et tu es vivant et tu es puissant. Tu es élevé au-dessus des cieux. « Jehovah, tu es élevé. » Tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es le levé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es le levé, Jéhovah, tu es le Dieu, Oh, si, oh, bah, tu es, je le veux, si, on va tu es, yeah, le Dieu t'a rô, oh, je, si tu es, le veux, je, oh, bah, le Dieu t'a rô, oh, je, si tu je le veux, Oh tu es le dieu taïo, gobara suka ma yande brisha ba kanto brica dabashi kante bosa ti brisha kata merci mon Dieu, rabo sakinto mara dabas, merci papa, gloria nta bosa bré, merci ta force, merci ta force, merci pour le courage, merci pour la grâce de la vie, merci komara topo kanto toi qui m'as relevé de la maladie, Rota Toi qui me donnes la force, Bisco Toi qui le fais autant pour chaque adorateur, chaque adoratrice dans ses épreuves personnelles, Soka Au nom de Jésus-Christ, Alléluia, Glory be to God, Alléluia, Que Dieu bénisse chacun de vous, chacune de vous, Alléluia. Béni soit tu Seigneur, pour la vie de tes serviteurs et de tes servantes. Glorie, beau chakanta ma Alléluia. Béso, Alléluia. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, que sa faveur repose sur la vie de chacun de vous. Ça fait vraiment un bon moment que oh, oh, je n'étais pas connecté. Alléluia. Il faut dire que je suis passé par pas mal de choses ces derniers temps et vraiment euh, l'épreuve de la maladie et la fatigue et tout ça vraiment euh, j'étais pas trop présent sur la plateforme je voudrais néanmoins euh, toutefois me, me réjouir pour tous les événements heureux qui se sont produits dans la vie des uns et des autres dans la vie des unes et des autres et je voudrais aussi bénir le seigneur pour tous ceux qui ont eu un an de plus en ce mois de décembre vraiment que dieu soit loué pour la vie de chacun euh, que vraiment dieu soit loué qui davantage il vous fortifie dans sa présence et vraiment que la grâce de dieu repose sur vous et encore ce soir j'ai le privilège vraiment euh, D'être dans sa présence et il fallait donc répondre à son appel et je bénis le seigneur pour la vie de chacun de vous de vous retrouver ce soir Vraiment que le Seigneur nous garde encore davantage, unis en esprit de prière, surtout les uns pour les autres, les unes les autres, afin que chacun de nous conserve et garde la foi. La Bible dit veiller les uns sur les autres, afin que personne ne s'éloigne de la grâce de Dieu. Et une manière aussi de veiller les uns sur les autres, c'est se ce souvenir des uns des autres. Dans, dans la prière, dans nos différentes prières. Ce qu'on ne voit pas, ce qu'on voit, c'est vraiment de, de continuer à avoir toujours une pensée de prière pour les uns et les autres continuellement. Et c'est tout cela que le Seigneur regarde. C'est tout ça l'œuvre du Seigneur. Gloria Mtobo, c'est tout ça la traduction, l'expression de, de notre amour pour le Seigneur, pour notre amour pour nos frères, pour nos sœurs notre amour pour les autres, nos pensées vis-à-vis euh, -vis des autres. Ginsko et Dieu qui sont les cœurs et les reins sera récompensé chacun selon Mokabayan de briskin de l'élan de son cœur Raboscan to brick the masik the lobo chica d'abrita. Ré de bosca de the ré de de lobo chale, ré de mosquée de mosquée de mante. Qu'il ne m'a pas barre, chica d'abre briche. l'amour fraternel en se souvenant des uns des autres en prière. Shabobo, baskin to briche, shaka tabobo. Rabbosquin to machican d'abre, barre break I must come to breed the rabbus skin the low shot a bridge in the mount Jesus, glory on the buskin, the mother breed of coat, and most got a breed of low shot into mountain. Kid a butter. breed the suki the mountain breed lot. Lord Jesus, Friday on the Baskin, the bread of Buscan to Bridge. Oh la Shark in the bread. Je te rends grâce. Oh, oh, oh, je te rends grâce, oh, Seigneur. Je te rends grâce. Oh, oh, oh je te garde, oh, Seigneur. Je te rengrasse, Seigneur. Je te rengrasse, Seigneur. Je te rengrasse, Seigneur. Je te rengrasse, Seigneur. Je te rengrasse. Oh. Je te rends grâce, Rabbi. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce, Rabbi. Alléluia. Je te rends grâce, Seigneur, pour ma vie. Je te rends grâce pour la vie de tes d'ici présente. Je te rends grâce pour la vie de tes séviteurs. Je te rends grâce pour un adorateur, pour une adoratrice. Je te rends grâce pour la vie de chacun de nous. Je te rends grâce pour cette plateforme. Je te rends grâce pour les mamans, pour les papas. Je te rends grâce pour les frères pour les sœurs. Je te rends grâce à être parmi ceux qui t'adonnent l'esprit en vérité. Parce que tu l'as dit, Jésus-Christ, ce sont là les de la capacité intellectuelle, de la capacité financière, de la capacité de la surabondance. Tu es le dieu de la surabondance, tu es le dieu du miracle. Tu es le Dieu du réveil spirituel, tu es le Dieu de la capacité spirituelle, tu es le Dieu de la capacité intellectuelle, tu es le Dieu de la sagesse, de l'intelligence, tu es le Dieu de l'amour, tu es le Dieu de la paix, tu es le Dieu de la joie, tu es le Dieu de la délivrance, tu es le Dieu de la restauration, du rétablissement, tu es le Dieu de la repentance, tu es le Dieu qui convainc les cœurs de justice, de l'humilité, tu es le Dieu de puissance et d'amour. Tu es le Dieu capable de prendre de zéro pour en, faire, pour en faire à travers nous le témoignage vivant de la puissance et du règne de Dieu. Car la parole de Dieu déclare, quand vous priez, dites que, que notre Père du que ciel, que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne au travers de nos vies et que nous régnons dans ce monde par ta grâce, par ta puissance malgré les épreuves. Go ba baba ba, ba, ba. Merci infiniment Père parce que tu es éternellement grand. Oh ma cabouche qui de baba Alléluia. Je veux te rendre grâce encore pour cette parole, cette portion de l'écriture que tu me donnes de partager avec tes serviteurs, tes servantes qui sont connectés. Béni sois-tu, ô oh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans plus tarder, nous allons écouter un message. Baba, Shibobo, Shibobo, Shibobo. Sans plus tarder, nous allons aller dans le livre de Luc 24 à partir du verset 13 que je lis. Luc 24 à partir du verset 13 que je lis. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaus, éloigné de Jérusalem de 60 Stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. <coughs> Excusez-moi. <coughs> Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux.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 mort, ils l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Alléluia. Plus ou moins, nous connaissons, mais se mettre l'accent sur un aspect particulier de ce thème. Euh, M'amène à dire ceci comme thème. Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Dieu sait ce qu'il fait. L'Ora kata tamashaka. Dieu sait ce qu'il fait. Voici ici deux disciples qui quitta Jérusalem et qui se rendait à Emmaus. Mocabashi Kabarando Bushkin et ces deux disciples étaient en train de s'entretenir par rapport à tout ce qui s'est passé, comme tout à l'heure, la lecture nous l'a fait comprendre. Et voici que pendant qu'ils faisaient route et qu'ils se posaient des questions, ils, ils, ils, ils, ils, ils parlaient de ce qui s'était arrivé, la crucifixion de Jésus, sa mort, sa condamnation, etc. Ils parlaient de l'événement, de l'actualité. Et voici Jésus lui-même se présente à eux en route. Mais la Bible dit que leurs yeux étaient fermés de le reconnaître. Gloire à Dieu. Et quand il a demander de quoi est-ce que vous parlez pourquoi vous êtes triste ils ont commencé à raconter vraiment euh, tout ce qui s'est passé et voici le verset 21 surtout qui, qui m'intéresse bien il dit nous espérions que ce serait lui qui délivrait israël mais avec tout cela voici le troisième jour que ces choses se sont passées ça veut dire qu'il étaient dans une situation de désespoir il étaient vraiment dans une situation euh, de, de, de confusion certainement ils étaient dans une situation de tristesse parce qu'ils espéraient que ce serait vraiment Jésus. C'est-à-dire qu'ils avaient foi. Quelque part, ça veut dire qu'ils avaient foi à un moment donné que Jésus allait être vraiment celui qui allait les délivrer. Mais voici que Jésus aussi est mort et ça fait trois jours maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce soir, je vais te dire simplement que Dieu sait ce qu'il fait. Même si tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie, même s'il si y a des choses, parce que tu ne sauras pas tout. Tu ne sauras pas tout. La preuve ici, c'est que pendant qu'il est train de marcher, il y a des choses sur lesquelles Dieu fermera tes yeux pour ne pas que tu voyes, pour ne pas que tu saches. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas présent. Cela ne veut pas dire que Dieu est absent. Cela ne veut pas dire que sa parole est morte. Cela ne veut pas dire... Que ce qu'il a dit est enterré, cela ne veut pas dire parce que toi-même tu es l'expression de la parole de Dieu. Il y a une parole de Dieu qui a été prononcée pour que tu sois. Donc sache que cette parole est en déroulement. Tu es comme un parchemin, tu es comme un rouleau et qui doit être déroulé. Tu es l'expression de la parole de Dieu qui doit être déroulée. Et donc, même s'il y a des choses que tu ne comprends pas, même s'il y a des choses que tu espérais, franchement, Vraiment, euh, euh, euh, on ne sait plus. Ils étaient donc dans la tristesse. Ils étaient dans le désespoir. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. C'est ce que je veux passer comme message. C'est ce qu'il a mis sur mon cœur de faire passer comme message. Pour dire, adorateur, adoratrice, Dieu sait ce qu'il fait dans ta vie. Dieu sait où il va avec toi. Dieu sait ce qu'il fait avec toi. Dieu sait où il t'envoie. Si tu ne vas pas tout voir. Tu ne vas pas tout savoir. Il y a des choses qui vont t'échapper. Il y a des choses sur lesquelles tes yeux seront fermés, parce que ce n'est pas tout que Dieu te révélera. Oui, même quand quelqu'un dit qu'il est prophète, un prophète n'est pas un détenteur de la prophétie. Il est, il est un transmetteur. Il est celui par qui il est. Il est. Il est. Il est comme qu'on euh, euh, appelle ça. Moins. C'est un channel. C'est un moins. Par lequel Dieu fait passer il veut baba Il y a donc des choses comme je le disais tantôt que tu ne pourras pas savoir. Il y a des choses que tu ne verras pas. Dit ici que brishababa que La Bible dit ici que lorsqu'il partait, Jésus fit route avec eux, mais il empêcha leurs yeux de le reconnaître. Lui-même, par son Esprit, a fermé les yeux. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'ils sachent, qu'ils découvrent que c'est lui c'est de lui qu'il s'agit. Vous voyez, ça veut dire que il a une raison pour laquelle il cache, il veut il veut ne pas qu'il le découvre. Donc il y a des choses que Dieu ne voudra pas que tu découvres maintenant et des choses mais que tu vas comprendre plus tard. Lorsqu'il voulait laver les pieds de ses disciples, à un moment donné, il y a Pierre qui a exprimé l'opposition parce qu'il ne comprenait pas pourquoi de lui au maître, pourquoi c'est le maître qui devait laver ses pieds. Et Jésus va lui dire Ce que je suis en train de faire, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. La Bible dit qu'actuellement, nous n'avons qu'une partie infime, une petite partie de connaissance. Mais le temps viendra où toute la connaissance nous sera révélée. C'est pour cela que maintenant, on ne pourra pas tout savoir. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si ton cœur est attaché en esprit en vérité à Dieu, sache que Dieu est dans ta vie. Dieu marche avec toi. Cela était attristé. Il n'avait plus froid pratiquement. Mais Dieu était avec eux. Ses disciples étaient en train de marcher. Ils se posaient des questions. Jésus savait qu'ils étaient tout tristes. C'est pour ça qu'il a même dit. Il a même dit ici au verset 17. Il a dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes Donc, il a vu leur état. Dieu voit ton état. Dieu voit l'état dans lequel tu trouves. Même si tu es dans un état d'incrédulité, tu es dans un état de doute. Même si tu es dans un état de tristesse, tu es dans un état où tu as faibli. Ça ne veut pas dire que Dieu ne te voit pas ou Dieu n'est plus là avec toi. Malgré qu'il était tout triste, Christ qui savait le tristesse, Christ qui savait leur interrogation, le questionnement. Parce qu'ils ont dit au verset... Au uh, uh, uh, verset 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais voici tu l'as fait maintenant, trois jours que ces choses sont passées, en d'autres termes voici, tu as fait trois jours maintenant qu'il est mort et, et on ne voit rien en d'autres termes, voici ça vous dit aussi que dans ta vie, tu le dis souvent ben, voici les temps passent et, et, et, et on ne voit rien, il y a, on a prophétisé il y a des choses et, et je ne vois rien mais tu n'as pas besoin de tout voir, tu as besoin de croire tu pas besoin de voir, tu as bien de croire. Il dit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ça veut dire qu'il peut arriver des moments où tu verras pas, mais tu as bien de croire. C'est ce que ça veut dire. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne verras pas, mais tu as bien de croire si tu veux voir. Parce que celui qui croit, il verra. Il n'était ne pas dit que si tu crois, tu verras. alléluia tu verras, c'est pour cela qu'il il, il ferme souvent nos yeux sur les choses pour voir notre attitude. Il, il, il fait des choses pour voir comment on va se comporter, est-ce qu'on va continuer de croire Est-ce que si on a prié devant une situation de maladie que la, euh, euh, la personne n'a pas été guérie, est-ce qu'on va continuer de croire qu'il est le Dieu qui guérit Si on a prié pour quelqu'un et que la personne est, est morte par exemple, est-ce qu'on va continuer de croire que il, il est tout le Dieu qui, qui ressuscite les morts. Est-ce que si on a prié pour une situation qui s'est pas décantée, est-ce qu'on va continuer de croire qu'il est le Dieu qui décante la situation Voici la question. Donc ici, eux ils disaient que ils étaient désespérés. Nous espérions que ce serait lui qui devait. Voyez comment il parle. Il parle. Euh, euh, euh, il, il, il, il parle au passé. Il dit, nous espérions que ce serait lui. Ce serait. Et ce serait le conditionnel. C'est hein, ce qui délivrerait Israël. Voyez le mot. Nous espérions. C'est-à-dire, nous avons espéré. Nous avons cru que c'est lui qui allait délivrer. Mais voici, ça fait trois jours maintenant. Tu n'as pas besoin de voir. Mais tu as besoin de croire. Car il y a des choses sur lesquelles Dieu fermera tes yeux pour ne pas que tu vois pour ne pas que tu comprennes. Des peurs que tu ne dises, je le savais. La Bible dit, en, autant que les cieux sont élevés au-dessus de vos têtes, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Avant que la chose n'arrive, toi tu ne le savais pas, mais lui, il le savait déjà. Et ce n'est pas tout qui te révélera. Ne cherche pas à tout savoir, à tout comprendre. Alléluia. Go, barataba. Mais protège ta foi en lui. Tu dis, Seigneur, peu importe que je ne comprenne que je ne comprenne pas ce qui se passe dans ma vie mais une seule chose c'est que tu es réel oui vous voyez nous croyons au vent mais pourtant personne n'a vu le vent de ses propres yeux nous savons que le vent existe mais personne n'a dit un jour j'ai saisi le vent j ai, j ai... mais pourtant nous savons que le vent agit et c'est comme ça le Seigneur nous savons même si nous ne le voyons pas qu'il est agissant qu'il est agissant par notre foi qu'il est agissant nous croyons nous croyons qu'il est agissant, nous croyons qu'il est encore sur son trône, nous croyons que malgré les temps, les circonstances, de notre existence, quelles que soient les années qui passent, quelles que soient les situations qui qui prévalent dans nos vies, nous croyons que Christ est réel. Nous croyons. Il est vivant, mais nous ne comprenons pas, oui, c'est vrai. C'est dire d'ici ne comprenait pas pourquoi le Christ est mort alors qu'ils ont espéré. Ça fait trois jours maintenant, mais ils savaient même pas ce qui est en ce fait. Ils savaient même pas que le Christ même était là. C'est comme quand tu te poses des questions, tu ne te rends même pas compte quand tu dis certaines choses, mais voici, vraiment, je, je ne comprends pas. Tu te rends même pas compte que Dieu est là. Ce n'est pas parce que tu es dans cette situation et il voit. Il voit ta situation, il, il, il les voyait, il les entendait parler. Il a fait même semblant de ne pas savoir ce qui se passe. Et c'est comme ça, parfois, Dieu fait comme s'il ne sait pas ce qui se passe dans ta vie. D'abord, on dire dit, Seigneur, regarde ma situation. On le dit comme si Dieu ne regarde pas nos situations. On le dit comme si Dieu ne sait pas ce qu'on vit. Mais, Dieu sait ce qu'il fait. C'est cela, la leçon à retenir. C'est le thème de mon message. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Notre Dieu sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Si nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, si nous ne savons pas où nous allons, lui seul sait où il nous conduit. Accrochons-nous à la foi, en sa parole. Je suis convaincu que chacun de nous, d'un moment donné, à un moment donné, sa vie a déjà expérimenté la main de Dieu. Appuie-toi sur cette expérience du Seigneur pour continuer à croire. Car les disciples étaient avec eux, avec lui, mais parce qu'il est mort, ils ont commencé maintenant à sombrer dans le désespoir pour dire, voici, ça fait trois jours maintenant. Les autres disciples étaient réunis quelque part dans une maison avec la peur au ventre parce qu'ils étaient menacés par les sacrificateurs, par les Romains. Et donc, il s'était caché, se posant des questions. Le maître a dit qu'il allait ressusciter. Mais vraiment. Et c'est pour cela que même quand il est apparu à ceux-là, la Bible dit que son premier message est Shalom. Et je vous salue. Salue. Que la paix soit avec vous. Pourquoi Parce qu'il savait qu'ils étaient dans le trouble. Il savait qu'ils étaient dans le trouble. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu vous fortifie. Sachant que Dieu sait ce qu'il fait Ce n'est pas nous qui le conduisons C'est lui qui nous conduit Nous ne sommes que des instruments Nous ne sommes que ses enfants Et c'est lui qui dirige nos pas La Bible déclare qu'il n'est pas donné à l'homme de gouverner ses propres pas C'est lui donc qui conduit les événements de notre vie Quand on l'appelle Alpha et Omega On l'appelle le commencement et la fin Avant que tu ne sois lui l'été avant que je ne sois, lui l'était. Donc, la vie a commencé avant toi. Et après toi, la vie continuera. Ainsi, tu as besoin de croire à celui qui t'a envoyé sur cette terre. Même s'il si y a des choses que tu ne comprends pas. Car il y a des choses certainement sur lesquelles tes yeux seront fermés. Comme il a fermé les yeux de ses disciples ici. Les yeux étaient fermés de le reconnaître. C'est lui qui l'a fait. C'est pour dire que Dieu peut fermer nos yeux. Et d'ailleurs, il le fait. Et il y a des choses qui ne nous révèlent pas. Il y a des choses qui ne nous montrent pas. Il y a des choses qui ne nous expliquent pas. Maintenant, mais une chose est sûre, cela ne prouve en rien, le fait que Dieu soit toujours puissant et Dieu établi sur son trône. Machaka. Seigneur, merci pour cette parole qui me fait du bien également. Merci infiniment de nous garder, avoir les regards fixés sur toi pour nous conduire, car toi seul sais ce que tu fais. Même s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, toi seul comprends toutes choses. Nous te rendons toute la gloire et nous célébrons ta grandeur et la puissance de ton nom. Merci pour cette plateforme. Merci pour la vie des uns et des autres. La vie des unes et des autres. Je veux te recommander chacun, chacune. Ce soir encore, merci pour les mamans, pour les papas, pour les frères, pour les sœurs. Merci pour l'action que tu poses dans la vie de chacun. Merci pour les choses que tu as réservées pour toi. La Bible déclare que les choses cachées sont à Dieu. Et les choses révélées sont à nous. Ça veut dire que les choses révélées étaient d'abord des choses cachées. Donc, il y a des choses qui nous cachent et il décide de révéler ce qu'il veut à nous. Et donc, s'il n'a pas révélé, il a une raison. Il sait ce qu'il fait. Makado rabacha. Et comme il sait ce qu'il fait, nous, nous n'avons qu'à lui faire confiance. Nous n'avons qu'à nous accrocher en ses promesses, en sa parole. Parce que nous savons qu'il est réel, tout comme le vent, que nous n'avons jamais vu à l'œil nu. Mais nous savons que le vent existe, nous croyons au vent, à l'existence du vent. Et lorsqu'on dit le vent, oui, nous savons que oui, il y, y a du vent, aujourd'hui il y a du vent. Oui, il n'y a pas du vent aujourd'hui, il fait chaud, il y a le vent de la martin. Nous avons donné tous ces noms-là à ces saisons, à ces climats. Et pourtant, nous n'avons jamais vu de nos propres yeux le vent comme ça, physiquement comme ça. Oui, toucher le vent de plus près, mais nous croyons. En l'existence du vent, parce que nous, nous le sentons. Et Dieu aussi se fait sentir. Dieu aussi est agissant. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il est comme le vent. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni sois-tu pour tout ce qu'il fait sur cette plateforme. Je voudrais encore te dire merci, papa, pour cette soirée. Béni sois-tu de garder chacun, chacune dans ta paix. Et Seigneur, nous savons que tu sais ce que tu fais. Alléluia. C'est ainsi que prend fin notre rendez-vous ce soir. Chers adorateurs et adoratrices, que Dieu vraiment bénisse encore chacun de vous. Merci de votre attention à ce message. Je veux, encore, euh, je veux encore bénir le nom du Seigneur pour vos vies. Et vraiment, euh, on est ensemble. Soyez bénis. Passez une très bonne nuit sous la protection divine. Et sachez que Dieu sait ce qu'il fait. Il ne vous révélera pas toujours tout. Mais Lui seul sait ce qu'il fait et vous conduit. Il est avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.